Bonjour, je vais commencer un nouveau tableau. C'est un panneau entoilé de 30 cm sur 40. Euh, je vous présente ma palette. Hein? Ma palette, euh, donc ici, c'est du jaune de cadmium primaire, du vert émeraude, du vert de vessie, du brevandique, terre d'ombre, no noir de suie, rouge, euh, du magenta et du jaune jaune de quatrième primaire, hein, donc et du blanc de titane. Et ici avec euh, du médium du médium euh, Talens 284 Talens, hein, voilà. Donc je vais commencer avec euh, les feuilles les, les feuilles de, de Ninufar, c'est un, un c'est mon bassin que je vais peindre, donc avec des nénuphars magenta. Et euh, c'est un très joli bassin, un petit bassin qui m'a déjà servi plusieurs fois comme motif à peindre. Avec euh, trois nénuphars, en principe il y aura trois nénuphars, je vais commencer par faire les, les feuilles. Donc avec du, du vert émeraude euh, donc, et du jaune primaire. Mélanger donc pour éclaircir un peu avec du médium, je vais juste faire les, les, les, les feuilles hein, que après je vais entourer avec euh, le fond derrière et, et puis euh, à la fin les, les nénuphars. Hein. Donc, j'utilise une brosse de 1 cm de diamètre et c'est une, à poêle synthétique. Je vais quand même vous présenter mon motif qui est juste derrière moi sur euh, l'ordinateur, sur l'écran. Donc c'est le bassin avec les nés Je rajouterai euh, quelques poissons. C'est des coïs, des, des poissons rouges que je vais rajouter aussi dans le bassin. Et puis derrière, il y aura les... Les, les, les galets hein, qui entourent le bassin et tout ça, on va l'arranger après. Voilà. Je vais peindre le fond qui entoure les feuilles avec une brosse de poils synthétiques aussi un peu plus large que l'autre parce que c'est euh, 1 cm 3 1 cm 5 hein. et là je vais prendre du Prun vendique et du vert de vessie mélangé. Hein. Voilà. Il faut que ce soit un peu plus sombre comme ça, parce que ça, c'est le fond du bassin qui va mettre tout le reste en relief. Hein. je vais peindre un peu dans tous les sens hein. je veux pas je veux juste entourer le reste là il y aura les, les poissons rouges quelques-uns que je vais entourer aussi avec euh, euh, le, le fond hein. là le fond sera un peu plus clair après on verra hein. on va entourer les, les, les poissons rouges hein. et, et 3-4 poissons J'adore peindre comme ça. J'ai aussi peint à l'extérieur à l'époque. Mais bon, maintenant, euh, on a l'avantage d'avoir beaucoup de motifs. Quand on fait des photos, et les photos, ça immortalise le motif. C'est un avantage. Hein? Déjà couvrir, un peu. Il y a aussi les, les nénuphars, les, les fleurs qu'il faut que j'entoure, parce que... À peu, à peu près, hein. Je vais peindre les galets. Pour peindre les galets, je vais utiliser la terre d'ombre mélangée avec du blanc. Ce sera à peu près la couleur proche des galets. Hein. Il faudra faire les ombres et les, donc avec du blanc et du noir hein, pour faire le fond aussi, pour faire le reflet des galets dans l'eau. Hein. Donc je vais continuer de peindre ça. Hein. Disons là, ensemble, il n'y a pas de relief encore avec tout ça, parce que ça, le relief il faut les faire après en rajoutant les ombres et les parties éclairées. Hein. Ça, c'est la couleur moyenne des galets. Hein. toujours ça, disons, pour entourer un bassin, on choisit toujours, il y a la bâche en dessous. La bâche qui est en dessous et on pose des galets autour pour cacher la bâche. Et ensuite, euh, et derrière, on met la végétation et devant aussi. Pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Souvent je mets aux plante des, des certaines fleurs devant, derrière. Donc là, on va éclairer un peu au-dessus, hein, ce, quand c'est éclairé, des. Bon, après, il faudra définir, hein. Voilà, c'est déjà de la partie carré. hein. Là, je prends une autre brosse un peu plus fine, pour faire les ombres avec du noir. On va reprendre un peu l'ombre des, des galets, avec terre d'ombre et du blanc. Et c'est un peu plus foncé, hein, quand c'est les reflets dans l'eau. Hein. C'est les reflets dans l'eau qu'on va dégaler. galets. Hein. finir les fleurs les nénuphars. je vais retoucher avec du plan de titane pour mettre la lumière sur l'extérieur des fleurs avec une petite brosse à poils souples et donc je vais juste retoucher les pointes avec du plan de titane un petit peu délicat ça oui parce que c'est l'éclairage de et ce qui fait bien dans les phares Donc je vais taper pour retoucher le blanc, puis après le magenta à l'intérieur, donc pour la coloration. Bon, on va le toucher avec euh, du magenta. Et il faut retoucher un peu les poissons rouges. Aussi avec une prosse fine et avec du rouge de cadmium moyen. De route gaat meer mooi. Il faut que je sorte un peu. Il y a quelques poissons qui traînent, à, ils sont qui apparaissent à plusieurs endroits. Il y en a beaucoup, hein. Je vais signer le tableau. Et je vais terminer le tableau. Si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.